Bonjour à tous, euh, merci d'être venus pour euh, cette présentation pendant laquelle je vais vous parler de sécurité et plus particulièrement de sécurité dans l'internet des objets. Donc, euh, D'abord, j'ai commencé par me présenter. Donc, euh, je m'appelle euh, Alexis Duc, je suis euh, responsable de la recherche chez Ayrton qui est un bureau d'études qui conçoit des objets connectés à Lyon. Donc, On est une trentaine de personnes et quand je dis qu'on conçoit des objets connectés, on, je, je pense à... Euh, donc, à la fois, on fait de l'électronique, du hardware, du firmware, du logiciel embarqué, des applications mobiles et du cloud. Donc, on est vraiment capable de concevoir un objet connecté de, de bout en bout. À côté de ça, je fais aussi une thèse au laboratoire City de l'INSA de Lyon. Donc, le laboratoire City est un laboratoire qui est consacré à tout ce qui est Internet des objets également. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le hashtag euh, ioT IoTSecurityConf. Je, je répondrai à la question, pas pendant la conférence parce que ça va être un peu tendu. Mais après, euh, vous, vous êtes certain que vous aurez une réponse euh, si vous avez une question. Donc, au menu pour euh, la prochaine heure, euh, donc on va parler d'Internet des Objets. Je vais présenter un peu une définition euh, de ce qu'est l'Internet des Objets, de ce que j'entends par là. On va voir un peu les différentes attaques dans l'actualité qui ont touché l'Internet des objets depuis ces deux dernières années. On verra les vulnérabilités qui touchent ces objets avec l'OASP IoT Top 10. Je ferai un focus sur le Bluetooth ou l'énergie et les problèmes de sécurité qui affectent le Bluetooth. Pourquoi le Bluetooth Parce que c'est un protocole qu'on utilise beaucoup dans l'Internet des objets. Ensuite, on verra finalement pour terminer des points un peu plus euh, qui concernent un peu plus les aspects de recherche euh, qu'on retrouve un peu moins actuellement. Euh, voilà, les attaques d'aujourd'hui, c'est pas encore euh, tout à fait ça, quoique ça commence. Euh, et donc, je pense aux attaques euh, par canaux auxiliaires qui sont les attaques side channel. Enfin, bah, on terminera euh, par les contre-mesures. Comment on peut améliorer la situation euh, Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire euh, pour améliorer les choses Donc, qu'est-ce que l'Internet des objets donc euh, on a plusieurs définitions, dans, dans, sur Wikipédia on peut parler, euh, on, on, on dit que ce sont tous les objets qui sont connectés à Internet, euh, mais bon en fait ce n'est pas que ça. Euh, on a des objets connectés qui ne sont pas forcément Internet, donc on a une grande diversité des objets connectés. Donc on a des objets connectés euh, qui sont plutôt pour, pour chez soi, donc là c'est ce qu'on entend souvent euh, dans le terme « IOT ». Donc pour tout, tout ce qui est domotique, euh, cafetière connectée, monde connecté, euh, balance connectée, voilà, tous ces objets qu'on a chez soi, thermostat connecté. Mais c'est aussi les applications pour euh, les industriels. Donc là, c'est ce qu'on faisait, on faisait plutôt référence à ça avec euh, tout ce qui est machine to machine, M 2 M. Donc on en entend moins parler, mais ce sont tout ce qui est, concerne l'usine connectée, donc des automates connectés, euh, voilà, des, même des capteurs dans l'usine euh, connectée. Donc, quand on rassemble tout ça, Gartner annonce qu'il va y avoir 20 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc, ce sont que des chiffres qui évoluent tout le temps, qui sont toujours faux. On a eu des estimations pour, 2000, bah, pour cette année, pour 2015 même. Euh, voilà, Il ne faut, faut pas retenir le chiffre en lui-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a beaucoup, énormément, et qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est vraiment ça le plus important à retenir là-dedans. Donc là j'ai parlé un peu d'IoT, maintenant on va voir plutôt qu'est-ce que la sécurité. Donc quand on fait référence à la sécurité, on, on parle souvent de trois grands piliers de sécurité qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Donc euh, la disponibilité, c'est assez simple à comprendre, c'est le fait que bah, son système de sécurité, d'authentification, ses données sont toujours disponibles, toujours accessibles quand on en a besoin. Euh, voilà. L'intégrité, euh, ça va permettre euh, de garantir que la donnée n'a pas été altérée, que, euh, que la donnée elle a bien été euh, émise par une certaine personne. On, on parle de non-répudiation, ça veut dire que lorsqu'on a fait une action sur la donnée, qu'on y a accédé, qu'on l'a modifié, euh, bah on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est tout ce qui est accountability et ces choses-là. Enfin, le troisième pilier qui est la confidentialité. Donc la confidentialité, euh, ça inclut le chiffrement, mais ce n'est pas que le chiffrement. La confidentialité, c'est de garantir que la donnée n'est accessible que par la personne qui est autorisée. Donc euh, je dis que ce n'est pas que le chiffrement, donc on fait du chiffrement pour garantir la confidentialité. Mais si une donnée est chiffrée, mais qu'elle est quand même accédée et qu'elle peut être déchiffrée par une personne qui n'y a pas accès, eh bien la confidentialité n'est pas garantie. Donc c'est une petite nuance à, à bien prendre en compte. Alors, pourquoi la sécurité euh, est importante dans l'Internet des objets Et pourquoi, euh, finalement, on bah c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on connaît actuellement Donc déjà, l'Internet des objets, on est dans un, enviro dans un environnement qu'on ne, qu ne contrôle pas. Les objets connectés, ils peuvent être déposés dans la nature, dans une maison, dans une usine. On les, on, pas accès, on les a pas accès sous la main. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas autorisées à les manipuler peuvent les manipuler. Ça veut dire qu'en cas de dysfonctionnement, on n'y a pas forcément accès. Si quelqu'un fait une attaque sur un objet connecté, on ne va pas avoir la possibilité de venir débrancher la prise. Voilà. Donc, L'autre problématique, c'est l'hétérogénéité. Je l'évoquais il, il y a cinq minutes. c'est les, les objets connectés sont vraiment très nombreux. De diverses, de diverses sortes. Et ainsi, bah, tous les mécanismes de, de, de sécurité ne vont pas être applicables à tous les types d'objets connectés. Donc voilà, on ne va pas avoir une règle qui s'applique à tous les objets connectés. L'autre problématique, c'est que c'est un écosystème qui est assez récent par rapport aux ordinateurs, aux serveurs, et toutes les personnes qui sont concernées, qui les utilisent, qui les conçoivent, ils ne sont pas forcément très, très au courant des risques et pas très conscients des risques. Voilà. Donc on va souvent le négliger. Autre chose, c'est que les objets connectés, on a aussi on a une couche matérielle, donc électronique, et une couche logicielle. Et on va pouvoir faire des attaques à toutes, toutes, sur toutes ces couches. Donc on dit que la surface d'attaque est vraiment plus importante. Autre point, c'est la scalabilité. Euh, bah là, il y a, on annonce 20 milliards d'objets connectés. Il y a beaucoup d'objets connectés. Et donc, lorsqu'on va faire une attaque, elle va tout de suite prendre beaucoup d'ampleur. Et Ça va être très rentable pour un attaquant de faire de hacker un objet connecté parce que tout de suite ça va être démultipliable. Euh, on le voit par exemple avec les botnets où euh, finalement on va pouvoir affecter euh, des objets connectés, ils vont se propager sur tous les objets connectés pour pouvoir faire des attaques de, de grande ampleur. Dernier point, euh, alors ça c'est pas, euh, pas vrai pour tous les objets connectés, ce sont euh, ce, que, ce que je veux dire par les ressources contraintes. C'est-à-dire qu'on va avoir des petites capacités de calcul. Euh, des petites capacités de mémoire et on ne va pas pouvoir mettre en place tous les mécanismes de chiffrement, d'authentification qu'on a l'habitude de mettre en place. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai parce que quand je parlais de diversité d'objets connectés, on fait référence souvent au low-end IoT, donc l'IoT bas niveau et l'IoT bas niveau. Alors IoT bas niveau, ça va être plutôt tout ce qui est microcontrôleur, donc vraiment des petits objets connectés avec vraiment là, on va avoir vraiment des problèmes de ressources matérielles. Mais on a aussi les objets connectés qui sont de plus haut niveau où là, on va avoir, qui vont être capables de faire tourner un OS, un Linux embarqué. Donc pour vous donner des exemples, l'IoT bas niveau, je vais penser plutôt à l'Arduino. Euh, L'IoT haut niveau, je vais plutôt penser au Raspberry Pi. Donc il y en a un qui va, qui va avoir un OS temps réel embarqué, donc euh, par exemple l'Arduino, ou même pas du tout d'OS. Euh, et un autre qui va avoir un OS de type Linux, comme le Raspberry Pi. Voilà. Et tout ça, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges. Euh, donc un peu tout ce que, ça résume un peu les points que j'ai dit euh, autre point que je n'ai pas abordé là euh, que je n'ai pas abordé dans la slide d'avant c'est que tous ces objets sont autonomes donc ils vont réaliser des actions dans la, de façon automatique euh, donc on va pouvoir venir les altérer ces actions et toutes ces actions peuvent avoir des conséquences dans la vie, euh, dans la vie réelle donc euh, je pense à une usine par exemple une attaque dans une usine on peut venir directement affecter une, la fabrication, couper la fabrication, ou même faire fabriquer des, des, fausses, des faux objets. Euh, quand ça touche la, la santé, on va pouvoir venir euh, voilà, un, une, un, quelque chose qui va venir euh, injecter de l'insuline, par exemple une pompe à insuline pour un diabétique. Euh, bah, si elle se fait hacker, bah, on va pouvoir injecter de l'insuline. Euh, alors qu'on ne devrait pas ou, ou pas suffisamment. Donc voilà, les conséquences sont souvent beaucoup plus importantes qu'une attaque sur un simple serveur. Alors je l'évoquais tout à l'heure, euh, l'IoT a une grande surface d'attaque, donc euh, on retrouve euh, une surface d'attaque qui est concernée à la fois l'électronique, donc on va pouvoir venir euh, dumper un firmware, injecter un faux firmware, modifier un firmware, on va pouvoir... Euh, Altérer le circuit électronique, donc euh, couper des pistes. Où on va pouvoir, pour faire du reverse engineering, se connecter directement sur les pistes. On va voir bah, si l'objet est connecté à une application mobile en Bluetooth l'énergie. On va pouvoir attaquer la communication radio. On va pouvoir attaquer aussi l'application mobile. La désassembler, regarder ce qui se passe dedans, s'il y a des clés de chiffrement qui traînent. On va aussi pouvoir attaquer euh, bah, la connexion Wi-Fi. Euh avec un routeur, par exemple, pour se connecter ensuite à Internet, se connecter à un cloud, qui va pouvoir lui aussi présenter des problèmes de sécurité. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup d'attaques. Euh, voilà, c'est ce qui est un peu résumé sur cette, sur cette infographie, où à toutes les étapes d'un objet connecté, dans tout l'écosystème d'un objet connecté, on va rencontrer des vulnérabilités que l'on va pouvoir attaquer. Donc, ce que je veux dire aussi là, c'est que l'objet connecté, il ne faut pas le voir comme l'objet matériel uniquement. Il faut le voir comme un ensemble qui peut composer bah, une gateway, une application mobile, un routeur, un cloud et bah, l'objet en lui-même. Voilà. Autre problématique des objets connectés, la mise à jour. On ne peut pas euh, mettre à jour euh, en déployant euh, automatiquement, en faisant un push, et puis hein, le Jenkins il va déployer automatiquement, euh, mettre à jour le serveur en prod. C'est pas comme ça que ça marche. C'est compliqué. Euh, il faut souvent faire une action manuelle de l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur veuille bien mettre à jour son firmware. Et euh, il faut aussi prévoir dans la conception de l'objet connecté une méthode de mise à jour de firmware. Et ça, ce n'est pas toujours évident euh, bah parce qu'on n'a pas une connexion Wi-Fi à l'objet connecté. Ça peut être parfois que du Bluetooth, parfois pas du tout de Bluetooth. Euh, mettre à jour un firmware par Bluetooth l'énergie c'est compliqué parce que le Bluetooth Lenergie n'est pas fait pour transférer des fichiers. Euh, voilà, donc tout ça c'est des problématiques à, à tenir compte et l'implication euh, bah, c'est quand, quand il y a une faille de sécurité quand le logiciel est buggé parce qu'il y a une faille dedans et les logiciels sont faits par des hommes donc forcément il y aura des, il y aura des failles je pense par exemple à, à Heartbleed qui a touché OpenSSL OpenSSL qui est quelque chose qui date depuis des, depuis des, des, des dizaines d'années, qui est audité qui est public, qui est open source et on retrouve encore des failles tout tous les tout tous les ans. Voilà. Mais OpenSSL, on est capable de le mettre à jour. Un objet connecté, si on ne le conçoit pas pour pouvoir faire une mise à jour, euh, bah, ça va être compliqué, il va présenter des bugs, et il va garder toute sa vie. Et tout ça, bah, ça fait que l'IoT est un peu le paradis des hackers. Euh, voilà. C'est très rentable et c'est pour ça qu'on voit de, beaucoup de plus en plus d'attaques qui concernent ces objets là. Donc là, un point qui n'est pas vraiment euh, de, de, de, euh, c'est de la c'est pas de la sécurité en termes de de hack ou de de déni de service ou choses comme ça, c'est plutôt tout ce qui va concerner la vie privée. Les objets connectés collectent beaucoup beaucoup de données. Donc euh, on le voit avec des capteurs euh, qui vont capter euh, notre activité physique, euh, notre température, euh, des balances connectées, des personnes connectées. Beaucoup, beaucoup de données qui sont souvent personnelles, qui viennent de plus en plus euh, s'intégrer dans notre vie privée. Et euh, tout ça, ça pose des problèmes parce que ces données, il faut falloir les gérer, les stocker, s'assurer qu'elles ne vont pas pouvoir fuiter. Euh, qui, euh, qui autorise ou pas, est-ce qu'on autorise ou pas à conserver ces données Donc tout ça, c'est des questions qui sont posées par la GDPR, euh, mais qui est, affectent euh, énormément l'Internet des objets. Alors, un petit exemple de la responsabilité de la vie privée, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, au mois de, à l'automne 2017, il y a une, une, une entreprise française qui concevait une peluche en Bluetooth Low l'énergie pour les enfants. Et cette peluche, elle était capable de parler, d'écouter des sons, donc c'était très pratique pour les parents. Elle était capable de dire si l'enfant pleurait dans la chambre en, étant, en se connectant avec son téléphone à l'autre bout de la maison. Le problème, c'est que cette peluche-là, n'importe qui pouvait se connecter en Bluetooth l'énergie sur cette peluche. Donc ça veut dire que le voisin d'à côté, d'en dessous, pouvait se connecter avec son téléphone à cette peluche. Donc euh, petite précision, c'est que le Bluetooth l'énergie, on peut se connecter à 50 mètres. Donc ça veut dire que dans l'appartement d'à côté, il n'y avait pas de problème, on pouvait s'y connecter. On pouvait faire dire n'importe quoi à la peluche et écouter tout ce qui se passait dans la maison. Voilà, euh, donc là, l'entreprise a été condamnée par la CNIL. Je ne vous cache pas que l'amende qu'elle a eue, euh, elle est négligeable par rapport... Euh, voilà, c'est peut-être ça se compte en milliers d'euros, mais pour une, une entreprise, c'est négligeable. Par contre, ça nuit beaucoup à l'image de l'entreprise. Alors là, euh, on peut dire, ok, euh, il y avait une faille de sécurité dans l'objet connecté, mais en fait, euh, non, il n'y avait pas de faille de sécurité dans l'objet connecté. C'est simplement qu'il n'y avait aucun mécanisme d'authentification dans l'objet connecté. Donc là, c'est plutôt un problème de conception et de design que de, vraiment de problème d'implémentation. Et ce n'est pas le seul, le seul exemple de ce type de vulnérabilité dans, dans l'objet connecté, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors finalement, qui sont ces hackers quand il y a vraiment des hacks et pas simplement, euh, pas de mécanisme de, de chiffrement ni d'identification Donc on va retrouver bah, le voisin d'à côté euh, L'étudiant dans la chambre qui va essayer des, des hacks, qu'il va trouver sur des, des petits articles de blog. Donc là, on voit que l'impact, il n'est pas forcément très important. Mais on a beaucoup de personnes dans, qui sont dans ce cas-là. À un niveau plus au-dessus, on va pouvoir retrouver des hackers qui sont un peu plus passionnés, un peu plus spécialisés. Ça va être des ingés sécurité, où là, ils vont pouvoir faire des attaques un peu plus évoluées. Mais voilà, l'impact n'est pas toujours très important. Des impacts plus importants, ça va être les groupes de, de cybersécurité. Donc là, ça va être une team qui va être capable de mener des attaques de plus grande ampleur. Euh, on va pouvoir aussi retrouver des cyberterroristes ou des hackers d'État. Alors là-dedans, finalement, euh, ceux qui sont capables de faire les attaques les plus compliquées, ça va être les hackers d'État, mais ils sont très peu nombreux. Donc ce n'est pas eux qui vont nous inquiéter finalement. Mais ceux qui nous inquiètent le plus, ce sont les groupes de cybersécurité. Parce que c'est eux qui, sont le, qui ont le meilleur ratio entre les, ce qu'ils savent faire et leur nombre. Voilà. Alors, quel type d'attaque on rencontre Eh bien, bien souvent, ce sont des attaques que l'on sait corriger euh, depuis des dizaines d'années et des attaques que l'on retrouve sur les serveurs, sur les applications, sur le logiciel, depuis pas mal de temps. Il n'y a vraiment euh, rien, rien, rien de nouveau euh, là-dedans euh, actuellement. Évidemment, il y a des attaques que l'on peut faire euh, qu'on ne rencontre pas dans les, dans les serveurs dans ce qu'on sait faire actuellement. Mais ce que l'on voit dans l'actualité, finalement, bah, c'est des choses qui, sont, qui datent. Et c'est pour ça que je, je le disais tout à l'heure, c'est que les concepteurs et les utilisateurs ne sont pas conscients des risques, finalement. Et c'est simplement pour ça qu'on a beaucoup de failles. Donc, quelques exemples qu'on peut voir dans les deux dernières années euh, dans, dans l'actualité. Donc, on a des aspirateurs euh, connectés euh, où on pouvait simplement ajouter... Euh, créer son propre système d'exploitation, flasher son propre, son propre firmware dedans et faire un peu tout ce que l'on voulait dessus. On avait pas mal de botnets, je vais y revenir un peu plus en détail. On a eu bah, la peluche connectée, on a eu des caméras IP euh, où n'importe qui pouvait se connecter dessus. Donc ça, c'est pas compliqué, il suffit d'aller faire un petit tour sur Shodan. Je ne sais pas si vous connaissez Shodan. Euh, Shodan, ça s'écrit S-H-O-D-A-N. Euh, et en fait, c'est un site ou euh, qui regroupe, qui va venir scanner le web, qui va venir scanner des ports, qui va venir scanner des services, et on va pouvoir faire des recherches sur, sur bah, des caméras IP, sur des routeurs qui sont accessibles, euh, avec des vulnérabilités qu'on l'on connaît déjà, avec des mots de passe par défaut, des choses comme ça. Et n'importe qui va pouvoir euh, se connecter là-dessus euh, en faisant une simple recherche. Donc, euh, il y a deux semaines, euh, j'ai fait une petite recherche, euh, par exemple, sur des des applications des, des, des systèmes Android avec le port ADB, ADB c'est le debugger Android et il écoute sur le port c'est 5555 et avec Shodan on peut faire une recherche sur le web sur tout ce qui tourne sur le port euh, tous, tout, tous les devices qui a le port 5555 donc le port d'Android ouvert et donc j'ai pu me connecter euh, à un téléphone, donc c'était pas un téléphone Android c'était une box TV Android, j'avais un shell avec un accès complet sur, sur, la, sur le terminal d'une un, box Android. Bah, moi, je suis de Lyon, donc euh, une box Android quelque part à Lyon. Et il y en avait beaucoup dans le monde, donc euh, vous pouvez essayer sur Shodan, c'est assez amusant. Voilà. Donc il y a des gens qui laissent traîner euh, leur box Android ou même leur téléphone Android avec euh, ADB qui tourne connecté sur le web et ils n'en sont pas forcément conscients. voilà et ça, ce n'est pas, pas, pas une vulnérabilité, ce n'est pas un bug de sécurité, c'est euh, de la non-conscience, finalement. Voilà. alors D'autres attaques, plutôt sur les assistants euh, de type Alexa. donc euh, L'attaque Dolphin. Euh, pourquoi Dolphin bah, Parce que ce sont des chercheurs qui ont montré que l'on pouvait envoyer des commandes à son Alexa en utilisant des ultrasons. Donc euh, typiquement, l'attaque qu'ils ont faite, bah, euh, c est on est... ils ont fait une application mobile que l'on peut télécharger sur le Play Store, qui évidemment bah, ne demande des autorisations simplement de jouer de la musique, donc on l'utilise sans s'inquiéter sans finalement. Euh, sauf que bah, cette application là, sans qu'on s'en rende compte, puisque c'est des ultrasons, elle émettait des sons euh, que, que nous on ne pouvait pas entendre, mais qu'Alexa était capable d'entendre et surtout d'interpréter. Donc on pouvait envoyer des commandes à son Alexa, lui faire acheter ce que l'on voulait, euh, sans que la personne se rende compte finalement. Alors euh, ça, du coup, bah, c'est la, la, euh, la portée, ça peut être le voisin d'à côté, euh, pareil quoi, comme, euh, comme l'attaque avec le Bluetooth. Autre attaque que je vais détailler tout à l'heure, c'est BlueBorn. Donc ça, c'est une attaque qui touche la, la stack euh, Bluetooth de, euh, de, tout, euh, de tous les Bluetooth, donc euh, des Bluetooth sur Windows, sur euh, Android, sur iOS, sur macOS, euh, sur Linux. Donc ça, c'est vraiment un problème d'implémentation de type comme le bug OpenSSL qu'on a rencontré. Donc ça, qui a été patché, qui a été corrigé très rapidement, même qui a été corrigé avant que ce soit divulgué. Bah, bah, par contre, ça peut être mis à jour que sur ceux, que sur les périphériques qui peuvent être mises à jour. Donc je ne vous cache pas que l'objet connecté qui est, qui, est, qui est au fin fond de la forêt ou de l'usine, bah, il est pas forcément, on peut difficilement le, le corriger. Autre attaque qu'on a beaucoup parlé, c'était le Mirai botnet. Euh, donc, botnet, un botnet finalement, euh, c'est un, un ber, donc un, un, un logiciel malveillant qui va se propager de façon virale sur de nombreux objets. Et ce que faisait le botnet finalement, c'est qu'il n'affectait pas tellement l'objet en lui-même, c'est qu'il prenait, c'était un logiciel qui s'installait sur l'objet et euh, finalement un attaquant. Euh, qui est un autre logiciel, euh, l'autre composant pouvait se connecter à tous les objets connectés infectés et envoyer des commandes à, à ces objets-là pour qu'ils lancent des attaques sur euh, un serveur pour faire du déni de service par exemple. Donc là, on voit tout de suite que si on a 20 milliards d'objets euh, infectés pour faire un DDoS sur un serveur web, ça va tout de suite euh, l'attaque elle est super puissante quoi. On va avoir une puissance d'attaque euh, très importante. Et c'est pour ça que ça ça a eu des conséquences importantes et ça a impliqué par exemple des, des services de cloud comme OVH à développer des mécanismes de, anti-DDoS assez costauds quoi. Donc ça Mirai est un logiciel qui est open source donc on a eu plusieurs variantes de type Reaper, Hajime, Okuru et tous les ans il y en a voilà ça s'améliore assez régulièrement donc finalement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ces nouveaux botnets-là. C'est simplement qu'ils ont amélioré leur mécanisme de réplication, donc ils permettent de se, de, de se propager plus vite, de façon un peu, un peu améliorée. Et ils ont aussi amélioré euh, leur, leur technique pour, euh, finalement pour infecter l'objet connecté. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais comment Mirai finalement pouvait infecter un objet connecté ben, C'était simplement parce qu'il affecte des routeurs, par exemple, des objets connectés de type avec un Linux embarqué. Et simplement, ce qu'il utilisait, c'est qu'il utilisait des mots de passe par défaut qui étaient codés en dur dans l'objet connecté. Donc par exemple, des mots de passe sur un routeur Cisco ou des caméras IP euh, avec admin admin ou admin password. Et euh, finalement, bah, Mirai, il faisait ça. Il avait une banque, un dictionnaire avec une bande de mots de passe par défaut. Et il essayait tous les mots de passe par défaut sur, euh, sur les objets connectés. Et puis si ça passe, ça passe. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient des motos de par défaut, qui les C par défaut. Alors, Reaper, par exemple, il va améliorer un peu les choses, où il ne va pas simplement utiliser des motos de par défaut, il va utiliser des choses comme un peu John the Reaper. John the Reaper, c'est un logiciel pour craquer les mots de passe, qui va faire des combinaisons, rajouter des chiffres derrière un, un nom, rajouter, rajouter des dollars, faire des combinaisons en utilisant le nom d'utilisateur, de des choses un peu plus évoluées, pour infecter un nombre d'objets connectés un peu plus grand. Donc voilà. Alors ça, ça n'a pas eu tellement de conséquences dans la vie réelle. Euh, ça a affecté des serveurs. Mais ce, cette attaque-là, par exemple, a eu un peu plus de. peut avoir un peu plus de conséquences. Donc, qu est -ce que. Est-ce que vous savez ce que c'est ce, cet objet-là Ouais, je l'ai entendu, c'est un, un pacemaker. Euh, voilà, donc on a eu une attaque qui a affecté un pacemaker connecté. Euh, donc là, finalement, on pouvait venir, euh, un attaquant pouvait venir injecter, euh, envoyer des commandes à à, euh, au pacemaker pour qu'il envoie des impulsions euh, électriques euh, qui n'étaient pas désirables. Euh, donc euh, Je pense que vous imaginez bien les conséquences que ça peut avoir. Et, euh, et, et voilà. Donc là, autre problème, c'est que euh, quand on a un pacemaker qu'on a dans le cœur, euh, dans le corps, euh, comment on le majour quand il y a un bug euh, alors, deux choses, euh, soit on passe sur le billard, sur la table d'opération, c'est compliqué, <rire> ça ne va pas plaire à la personne qui l'a, soit on met un mécanisme de mise à jour du firmware et euh, on croise les doigts quand, pour que quand on met à jour le firmware, tout se fasse bien. <rire> euh, il vaut mieux qu'il n'y euh, ait pas de problème. Voilà. Alors, autre point, euh, autre attaque, donc l'attaque borne qui affecte le Bluetooth que je parlais tout à l'heure. Donc là, ça a affecté vraiment tous les, tous les types d'objets, que ce soit des ordinateurs ou des, des objets connectés, des tablettes, des téléphones. Euh, ça a bien évidemment affecté Google Home et Google Echo, donc, qui sont basés sur des systèmes Linux. Donc on a retrouvé huit vulnérabilités dedans, euh, qui sont de type euh, buffer overflow, euh, integer overflow, corruption de mémoire. On a pu faire de l'injection de code, euh, de l'escalation de privilèges euh, de la fuite de données donc là typiquement ce que l'on pouvait faire ce que l'on faisait c'est que on envoyait euh, on, pouvait envoyer un on forgeait nous mêmes un paquet bluetooth qui n'était pas attendu par la stack et la stack comme il y avait euh, des contrôles du, finalement des formats de paquets qui n'étaient pas faits convenablement on était capable de venir écrire dans une autre mémoire à laquelle on ne devait pas être censé écrire et finalement venir injecter du code comme ça, venir corrompre de la mémoire et on a aussi le mécanisme inverse où on pouvait venir lire de la mémoire en utilisant des paquets comme ça. Donc tout ça, c'est résumé dans, dans les CVE que l'on retrouve là. Euh, donc voilà, donc on pouvait faire de l'Attack Man in the Middle, de la fuite de données, voilà. Donc euh, j'ai mis Airbleed-like. Euh, bah là, c'est simplement parce que l'on pouvait envoyer un paquet trop gros, réclamer euh, une, un, paquet un paquet plus gros et venir lire une zone mémoire. Euh, dans, dans, dans, le, dans la zone qu'on avait demandé, alors que l'on ne devait pas y avoir accès. Euh, alors, cette faille-là, j'ai dit qu'elle était corrigée, euh, mais ce n'est pas toujours vrai. Euh, vous pouvez télécharger sur Android euh, l'application mobile qui a été faite par la personne, par le groupe, de, par l'entreprise qui a trouvé la faille, qui est Armis. Armis, euh, A-R-M-I-S. Donc si vous tapez ça sur le Google Play Store, vous pouvez télécharger l'application et ça va scanner tous les objets connectés qui sont vulnérables à porter ou qui sont pas vulnérables. Et il se trouve que si vous l'utilisez, donc moi j'ai installé sur mon téléphone, et il m'a dit que mon téléphone, euh, qui est un Nexus 5, euh, était vulnérable. Donc le Nexus 5, c'est un téléphone de Google qui, a, qui date de 2014 ou 2013, et il n'a pas été mis à jour, parce que Google a décidé que les téléphones n'étaient pas mis à jour plus de deux ans euh, après leur sortie. Donc euh, moi je n'ai plus de mise à jour de sécurité sur mon téléphone depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Euh, voilà. et pourtant c'est un téléphone Android alors je ne vous cache pas que si vous, vous achetez un téléphone à bas coût euh, je ne vais pas citer de marque euh, mais vous voyez à qui je pense euh, Eh bien vous n'aurez pas de mise à jour euh, dans l'immédiat, vous n'aurez pas de mise à jour avant 6 mois, avant un an ou vous n'aurez pas de mise à jour du tout et ça, ça pose vraiment des problèmes d'ailleurs si vous achetez un téléphone, un téléphone low cost euh, qui est sorti par exemple à l'automne dernier vous pensez avoir la dernière version du Bluetooth et vous pouvez vous retrouver avec une version du Bluetooth qui date de 3-4 ans. Quoi. Euh, et ça c'est compliqué. Et ça c'est compliqué. Donc un petit exemple de l'attaque blueborne sur Alexa. Euh, voilà, donc l'Army c'est la société qui a trouvé euh, l'attaque. Donc là, euh, l'attaquant va envoyer des paquets Bluetooth. Euh, il va forger ses propres paquets Bluetooth, il va les envoyer à Alexa. Donc là, à gauche, vous voyez la console de l'attaquant. Et là, ce qu'il va être capable de faire, c'est d'obtenir un shell avec un accès root sur la console d'Alexa, sur le terminal d'Alexa. Et du coup, il va pouvoir lui faire dire n'importe quoi. Donc vous allez pouvoir le voir là. Donc ça, ce n'est pas, pas la réponse qui est demandée, hein. je ne sais pas si vous en avez une chez vous. Ce n'est pas la réponse attendue, je veux dire. Donc voilà. Euh, alors maintenant, je vais vous parler un peu de l'OWASP IoT Top 10, euh, donc, qui propose des solutions, euh, voilà, on va plutôt aller, euh, aller voir dans, dans les attaques qui ont été référencées et les solutions qui sont proposées. Donc l'OWASP, finalement, c'est un organisme qui a but à but non, lu, non lucratif, International qui a pour objectif d'améliorer la sécurité dans le logiciel. Euh, donc le ce n'est pas que l'IoT, on retrouve l'OWASP Top 10 pour les applications web, pour les applications mobiles. Donc il y a plusieurs groupes de travail euh, voilà, qui publient euh, les grandes vulnérabilités, des solutions pour améliorer la situation. Donc il y a un groupe de travail qui a démarré euh, en 2014-2015 qui a publié euh, bah, finalement un Top 10 des vulnérabilités pour l'Internet des objets en 2015, donc il n'a pas été mis à jour c'est un groupe qui n'est pas très actif mais bon, il y a du travail qui est en cours pour euh, améliorer ça il n'y a pas que le WASP. là je parle de l'OASP parce que c'est le plus connu mais il y a aussi l'ENISA qui est un, plutôt un organisme européen qui paraît qu'il a publié un livre blanc euh, euh, cet automne au mois de novembre euh, donc vous pourrez aller, aller le voir et vous pouvez, si vous êtes intéressé pour que je vous envoie le lien vous me... n'hésitez pas, à utiliser le hashtag de tout à l'heure donc euh, la première vulnérabilité euh, qui a été référencée, ce sont les, les interfaces web qui ne sont pas sécurisées. Donc là, c'est quelque chose de classique que l'on retrouve aussi dans le top 10 pour les applications web. Donc là, ça va être des vulnérabilités qui vont affecter l'interface web. Donc on va avoir de l'injection de type XSS ou, ou du cross-site request forgery. Donc là, c'est vraiment euh, du classique. Donc là, ça va affecter l'interface web que l'on va trouver sur son objet connecté, sur son routeur, sur sa caméra IP. On a souvent un petit serveur web qui tourne. Donc, c'est ce type de vulnérabilité-là. On va aussi avoir des mécanismes d'authentification qui ne sont pas convenables. Euh, donc là, c'est typiquement le type de Mirai, euh, où on va avoir des mots de passe par défaut qui vont être utilisés, des mots de passe codés en dur. Troisième, euh, troisième point, ça va être euh, des services réseau qui ne sont pas sécurisés, qui sont laissés euh, ouverts. Donc euh, Je l'évoquais tout à l'heure, bah, c'est par exemple le port euh, ADB 5155 qui va être laissé ouvert et qui va être exposé. Ça va être un, un port SSH qui va être laissé ouvert alors qu'il ne devrait pas un portelnet net ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, quatrième point, euh, plutôt tout ce qui va toucher le chiffrement, de un protocole de chiffrement qui est cassé, qui a une vulnérabilité ou pas du tout chiffrement, hein, c'est bien souvent ce que l'on rencontre dans les objets connectés. Et ça, c'est une vulnérabilité. Euh, voilà. Ou ça va être, par exemple, utiliser du HTTP, pas de HTTPS. Ou... Voilà, c'est tout, tout ce qui concerne le chiffrement. Ou l'intégrité aussi. On va pouvoir altérer la donnée. Euh, voilà. Cinquième point, les problèmes de vie privée. Je l'évoquais tout à l'heure. Ça va être finalement une base de données qui va fuiter euh, des données qui sont collectées alors qu'elles ne devraient pas être collectées. Euh, voilà. Tous ces points-là. Euh... Sixième point, on va avoir des interfaces cloud qui ne vont pas être sécurisées. Donc là, c'est le même point que le premier, sauf que plutôt que d'affecter le serveur qui va tourner sur l'objet connecté, ça va toucher finalement le serveur cloud auquel va se connecter l'objet connecté. Voilà. Septième point, ça va être tout ce qui est application mobile. Donc là, je pense au Bluetooth, les vulnérabilités qui affectent le Bluetooth, euh, les vulnérabilités qui affectent l'application mobile. Euh, voilà. Huitième point, problème de euh, configura configurabilité des mécanismes de sécurité. Donc là, qu'est-ce que ça va être Ça va être par exemple euh, un utilisateur qui ait accès à une fonction que seul l'administrateur devra pouvoir avoir. Donc ça, par exemple, dans les objets connectés auxquels je pense, il y a eu une serrure connectée où, euh, finalement, pouvait, euh, se qui était connectée en Bluetooth, en, en Bluetooth et en Wi-Fi. Et finalement, un utilisateur qui se connectait en Wi-Fi dessus euh, il avait accès à une API, euh, une API euh, que seul l'administrateur pouvait avoir accès. Donc en fait, il, la, la, la, les, le système de la serrure définissait plusieurs rôles. Donc le rôle guest, je suis l'invité euh, voilà, de Airbnb. Le rôle utilisateur, donc la personne qui pouvait un peu manager. Et le rôle euh, administrateur, euh, finalement, qui pouvait tout contrôler, qui potentiellement pouvait contrôler plusieurs serrures. Et voilà, finalement, il euh, y avait une API qui était exposée alors qu'elle ne devrait pas. Alors, neuvième point qui touche vraiment euh, les objets connectés, ce sont les problèmes de, de firmware, de logiciels qui ne sont pas sécurisés. Donc, on va pouvoir dumper un firmware, le désassembler, avoir accès au firmware, injecter un mauvais firmware, euh, décompiler une application mobile. C'est très facile euh, de télécharger sur le Play Store un APK, de le désassembler on a accès au code complet donc là on imagine que si on laisse une clé de chiffrement dans une dans une dans une constante euh, en java on, voilà on la voit on la voit quoi. enfin un dernier point pareil qui est vraiment spécifique aux objets connectés ça va toucher tout ce qui est assurer l'intégrité physique donc ça va être euh, empêcher l'accès à l'objet connecté ça va être euh, euh, bah, avoir accès à des ports de débug ça va être avoir accès avec un oscilloscope à se brancher sur des finalement sur les pistes du circuit et pouvoir interpréter ce qui se passe sur l'objet connecté de cette manière voilà donc voilà on a vu 10 points, 10 points de sécurité à prendre en compte ça fait beaucoup beaucoup d'attaques beaucoup de, beaucoup de beaucoup, une grande surface d'attaque et tout ça ça fait peur euh, ça fait peur et euh, surtout c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un peu tendance à se voiler de la face, à se cacher euh, derrière ses rideaux. Euh, et euh, et euh, voilà. Et à ne pas le prendre en compte et, et à l'ignorer finalement. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un peu plus en détail du Bluetooth sur l'énergie. Alors pourquoi je m'attache un peu au protocole Bluetooth sur l'énergie bah parce que finalement, c'est un des protocoles qu'on utilise le plus pour connecter les objets euh, actuellement. Donc, euh, vous pouvez tous avoir euh, un Fitbit, des euh, objets chez vous. Enfin, je pense qu'on a, euh, a tous chez soi quelque chose euh, dans notre euh, monde de, de geek, on va dire. Euh, un objet connecté qui utilise du Bluetooth. Donc, euh, voilà. Alors, Bluetooth l'énergie, euh, qu'est-ce que je veux dire par là C'est un, une variante du Bluetooth, finalement. On entend... On a plusieurs thèmes pour évoquer ce protocole-là. Donc, euh, c'est Bluetooth Smart, Bluetooth Smart Ready, Bluetooth 4, Bluetooth 5 maintenant, qui est avec la dernière mise à jour. Euh, voilà. Donc, c'est un protocole qui est assez différent du Bluetooth standard qu'on appelle euh, BRDR, euh, dans le sens où il va être fait pour les objets connectés. Il va consommer peu d'énergie. Il va être designé vraiment pour ça, pour économiser l'énergie, avoir la plus grande autonomie possible. Euh, alors la conséquence c'est qu'il est fait aussi pour euh, transporter des petites données je le disais tout à l'heure on peut difficilement transférer un fichier complet euh, voilà, quand je dis un fichier ça va être euh, au, -dessus de, au dessus du kilo octet ça va être tout de suite compliqué quoi. et c'est vraiment euh, pour transférer, euh, pour transférer des quelques octets euh, à la volée donc ça va très bien pour des capteurs hein. une température qui est euh, sur un octet, deux octets, trois octets, quatre octets ça va très bien Alors le Bluetooth Low Energy, le standard définit plusieurs rôles, on a le périphérique euh, qu'on va appeler, euh, bah voilà, qui va être le peripheral, qui va être aussi l'advertiser, il va émettre des paquets euh, de broadcast, des paquets d'advertising, donc euh, comme les beacons finalement, ça va être un beacon qui va envoyer un paquet de façon en broadcast à tout le monde pour signaler sa présence. Ensuite on a la centrale, donc là typiquement c'est l'application mobile, le, le smartphone, qui va venir initier la connexion et qui va venir se connecter à l'objet connecté. Donc euh, le périphérique, de lui-même, il ne peut pas dire bah, « moi, je me connecte au téléphone ». C'est toujours le téléphone qui va venir initier la connexion. Donc il a un peu le rôle de master, euh, et l'objet euh, est plutôt euh, le slave, on va dire. Voilà. Donc on a eu plusieurs évolutions du, du Bluetooth Low Energy. Donc, euh, première version 4.0, où là, elle a tout de suite été euh, craquée. En fait, il y avait un problème dans le mécanisme d'appairage. Il y a quelque chose qui est mal fait dans le design. Et on a tout, tout de suite, même quand on mettait du chiffrement, il suffisait simplement de signifier ce qui se passait, et on était capable de casser la clé. Alors, pour pallier à ça, il y a eu plusieurs mises à jour. Euh, par exemple, je pense au Bluetooth 4.2, qui a amélioré ça, qui a apporté des nouveaux mécanismes de, de chiffrement et d'authentification, d'opérage, et qui a permis d'améliorer la situation. Et puis, maintenant alors Bluetooth 4.2, c'est décembre 2014. Euh, et là, en... Euh, en juillet 2017, on a eu le Bluetooth 5, une nouvelle mise à jour majeure, donc là qui n'a rien apporté de mieux à tout ce qui est Bluetooth Low Energy au niveau de la sécurité, mais par contre ça a augmenté le débit et augmenté la distance. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment quelque chose avec l'évolution de l'Internet objets, on s'est rendu compte que les cas d'usage évoluaient, donc ils ont voulu augmenter le débit, augmenter. Bah voilà, augmenter la, la, la distance. Alors tout ça, évidemment, on ne peut pas tout avoir, c'est au détriment de la consommation. On ne peut pas avoir une, une très grande portée et un très grand débit avec une faible consommation. Donc euh, voilà, ça se rapproche un peu plus du Bluetooth standard. Donc Comment fonctionne la sécurité dans le Bluetooth l'énergie Et comment finalement on Donc Pour mettre en place du chiffrement avec le Bluetooth l'énergie, il va falloir s'appairer d'abord. C'est souvent ce qu'on voit dans Android, le pairing. Euh, on a aussi, quand on a un, un téléphone enregistré, finalement, un, dans son téléphone, quand on a un objet connecté enregistré, on peut le voir euh, par exemple un casque audio ou des choses comme ça. Eh bien, on va, on va venir conserver les mécanismes de les clés de chiffrement. Ça s'appelle le bonding. On va conserver les informations qui vont permettre de se reconnecter rapidement sans avoir à, avoir à faire tout ce qui échange de clés. Alors, la sécurité et le chiffrement du Bluetooth l'énergie. Ce sont, ça se base sur des mécanismes de chiffrement qui sont connus. C'est de l'AES euh, sur 128 bits avec du, en mode CCM avec du CBC-Mac. Donc là, c'est du chiffrement par bloc euh, et du chiffrement authentifié par bloc. Voilà. Donc, c'est censé être robuste. Le problème, c'est que ce n'est pas finalement le chiffrement qui est cassé en Bluetooth l'énergie et, et, où on rencontre la vulnérabilité. C'est plutôt dans le mécanisme d'établissement de clé. Donc, c'est un mécanisme... Euh, de chiffrement symétrique, donc on a un secret partagé, et c'est plutôt dans la méthode de, bah, de, de partage de ce secret, de ce partage d'échange de clés qui va présenter des vulnérabilités. Alors pour avoir la clé qui va permettre de chiffrer finale, on va avoir plusieurs étapes et on va avoir plusieurs clés intermédiaires. Donc il y a la clé à court terme, euh, la short term key, la STK, une clé à moyen terme et une clé à long terme qui va vraiment être euh, qu'on va conserver dans le bonding et qui va permettre de chiffrer les données et euh, bah, finalement la fiabilité et la robustesse du chiffrement et de la sécurité de l'objet il va dépendre euh, bah, de comment on a déterminé ces clés à, de la clé à court terme, comment on va avoir déterminé la clé à long terme alors pour ça il y a plusieurs méthodes euh, qui sont, euh, il y a trois méthodes finalement donc la première méthode c'est la méthode JustWork alors la méthode JustWork, pourquoi JustWork bah, c'est simplement que la clé à court terme on dit que c'est que des zéros donc là, je ne vous, vous cache pas que euh, ça ne fait que chiffrer, mais euh, ça ne protège rien du tout. La deuxième méthode, c'est qu'on va entrer un code PIN sur 6 digits. Euh, alors, euh, la problématique euh, du code PIN à 6 digits, c'est qu'il faut déjà pouvoir euh, entrer ces euh, digits. On n'a pas, euh, pas toujours la possibilité sur un objet connecté d'entrer un code PIN. Deuxième problématique, euh, c'est que c'est ce mécanisme-là qui a été cassé dans la version de 12.4.0. Parce que en fait, même si on utilisait ces six digits-là, euh, on pouvait, en, récupérer, en sniffant la clé à moyen terme, vu qu'il n'y a que six digits dans la clé à court terme, on pouvait, avec un ordinateur, en, en deux secondes, euh, venir récupérer toutes les, essayer toutes les solutions possibles et retrouver la bonne clé. Alors ça, il euh, y a un logiciel qui s'appelle Crackle, qui permet de faire ça très rapidement. Il suffit simplement d'un sniffer. Et il euh, y a même des, des sniffers un peu plus évolués euh, qui permettent de faire ça de façon automatique donc on a besoin de rien faire ça le fait automatiquement dernière méthode, la méthode out of band donc là ça veut dire, on ne va pas utiliser de clé à court terme ni de clé à moyen terme on injecte directement la clé à long terme donc par exemple en utilisant du NFC euh, c'est ce qui se fait qui est plutôt euh, voilà, qui est, qui est le milieu de, la meilleure solution de faire ou en, en utilisant un autre moyen qui est de la coder en dur dans le firmware et l'application mobile je ne vous cache pas que ça ce n'est pas la bonne solution de faire autre point, c'est que dans la spécification du Bluetooth 4.0 et 4.1, donc avant la mise à jour 4.2, euh, bah c'est clairement dit que euh, même euh, tous les mécanismes d'authentification et de chiffrement ne protègent pas contre les attaques euh, de type man in the middle et contre quelqu'un qui va venir contre les écoutes de type passive. Voilà donc en gros la sécurité du Bluetooth sur l'énergie avant 4.2, bah, ça fait que marcher, comme le dit euh, comme, je, comme le dit la spec. Donc Pour ça, le Bluetooth 4.2 a apporté une nouvelle méthode de pairing. Donc Il n'a pas tellement amélioré l'encryption, mais il a plutôt amélioré comment on et comment on détermine les clés de chiffrement euh, avec la nouvelle méthode qui s'appelle Numeric Comparison euh, et euh, la méthode d'appairage euh, LU Secure Connection. Le problème de ça, bah, c'est que personne ne l'utilise. Alors pourquoi Pourquoi finalement bah Finalement, euh, on se rend compte que euh, qu'il y a pas tous les objets connectés qui ont le Bluetooth 4.2, donc si vous achetez un, un téléphone, euh, j'allais dire un téléphone Wico euh, qui est sorti au mois de 2017, euh, eh ben, euh, il va avoir encore un Bluetooth 4.0, il ne va pas avoir le Bluetooth 4.2. Ensuite, bah, euh, les objets connectés, les fabricants ils vont aller chercher la puce la moins chère, qui va souvent être un Bluetooth 4.2 parce qu'il bah, n'est il pas un peu plus ancien, il est un peu moins cher. Autre point, c'est que pouvoir avoir faire le numérique comparison. Donc, le comparison, on va comparer, euh, comme son nom l'indique, on va comparer des nombres. Et pour ça, il faut avoir un écran d'un côté et euh, bah, un bouton ou un clavier euh, sur son objet euh, en face. Donc, euh, un, exemple, un exemple concret de, de cette méthode-là, c'est ce qu'on a sur une montre. où pour s'appérer à la montre, bah, finalement, la montre va nous montrer un chiffre et le téléphone, il va nous montrer aussi un autre chiffre. Euh, alors, le téléphone va montrer un chiffre, le, la, la montre va montrer un chiffre. On va le taper sur notre téléphone, valider ensuite euh, le téléphone euh, va envoyer un, une commande à la montre qui va afficher un chiffre et ensuite on va pouvoir valider sur la montre donc c'est ça le numérique comparison et on se rend compte que sur un objet connecté à bas coût tout petit, par exemple un thermomètre ou des choses comme ça, où on n'a pas forcément d'écran on n'a pas forcément de clavier, pas forcément de bouton eh bien on ne va pas pouvoir mettre en place cette méthode là qui est pourtant très efficace et c'est vraiment pour ça qu'on a du mal à, avec ça donc euh, pour ça, bah, finalement, on va pouvoir euh, hacker très simplement euh, les, les objets connectés en Bluetooth. Et pour ça, bah, on a finalement simplement besoin de quelques sniffers que l'on va pouvoir acheter à quelques dollars euh, sur Amazon. Euh, un petit logiciel, Wireshark pour récupérer les paquets, et c'est gagné. On peut aussi faire des attaques un peu plus évoluées que je vais vous montrer, qui sont des attaques man in the middle. Ou alors, une attaque man in the middle, on va venir vraiment se mettre au milieu entre l'objet connecté. Euh, entre l'objet connecté et le téléphone, intercepter les paquets à la volée. Donc, on va pouvoir voir tous les paquets, et on va aussi pouvoir voir les modifier et les injecter. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Alors, avec l'application Betelujuse, qui a été développée, qui est disponible sur GitHub, qui a été développée par Digital Security, vous pouvez récupérer, et vous pouvez très simplement faire cette attaque-là. Donc, je vais vous montrer un exemple avec un cadenas connecté. Donc là, avec un cadenas connecté, on va pouvoir... Bah, récupérer le cadenas, débloquer le cadenas de façon très simple. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la démo qui est là. Euh, alors là, finalement, on va avoir, euh, l'attaque main in the middle, on va avoir deux dongles, on a besoin de dongles. Un dongle qui sont connectés sur le même PC. Un dongle va venir se connecter euh, au cadenas. Et un autre dongle va venir être connecté à l'application mobile. Donc finalement, l'utilisateur... Il va vouloir se connecter au cadenas, mais en fait, il va se connecter au dongle qui va avoir cloné le cadenas. Et donc, du coup, euh, on va pouvoir être capable d'intercepter tous les paquets à la volée. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc là, j'ai l'application mobile à droite. De je me connecte au cadenas. Et là, je vois tous les échanges qui circulent. Et je vais pouvoir, euh, en cliquant sur le « Débloquer le cadenas », je vais pouvoir voir euh, finalement la, la clé qui est envoyée, envoyée ici. Voilà. Donc là, j'ai pu récupérer la clé. Alors là, j'ai simplement vu une lecture, euh, finalement une lecture, une interception de paquets, mais on peut très bien injecter des paquets et modifier les paquets. Voilà. Euh... Donc voilà pour le Bluetooth. Maintenant, pour les attaques sur le channel, euh, alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canal auxiliaire Alors, un canal auxiliaire, euh, finalement, c'est un canal qui n'est pas fait pour transporter de l'information, mais qui va quand même transporter de l'information sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le veuille. Alors, un exemple, finalement, ça va être quand on est stressé, quand on ment, par exemple, on va avoir la transpiration, un rythme cardiaque qui va, qui va venir, euh, bah, finalement, transporter l'information si on ment ou si on ne ment pas. Ça, c'est un canal auxiliaire. Autre canal auxiliaire un peu plus amusant, c'est un papier de recherche qui a été publié en décembre 2017, où des chercheurs ont montré... Euh, bah, finalement qu'ils étaient capables d'identifier une personne en fonction de la vitesse de déroulement du papier toilette. Donc en mettant simplement un accéléromètre dans le papier toilette, en fonction de la vitesse et finalement bah, de, la, de la technique de déroulement du papier toilette, ils étaient capables d'identifier une personne. Donc voilà un autre exemple de canal auxiliaire. Alors, un exemple un peu plus concret avec du code, comme on est, on est des développeurs un petit bout de code qui est vulnérable à une attaque sectionnelle. Donc là, finalement, c'est euh, un système de contrôle de mots de passe euh, qui, euh, qui utilise la librairie, qui utilise la, la fonction estherComp, qu'on le retrouve dans la standard lib en C. Donc vous voyez la fonction, fonction estherComp à droite et, euh, et le contrôle d'accès, finalement, qui est basique euh, à gauche. Donc là, il y a un problème d'implémentation... C'est vraiment comme ça qu'elle est implémentée, mais il y a une fuite par canal auxiliaire dans cette implémentation-là. Est-ce que vous le voyez Non Alors, c'est un petit peu là-dedans, vous voyez, il y a une boucle while, et on se rend compte qu'on va sortir en fonction de la position euh, quand on fait le str-comp, en fonction du caractère qui est différent, on va sortir plus ou moins vite de cette boucle while-là. Donc en fait on va être capable de, ter de terminer assez facilement la position du premier, euh, bah, du premier octet, de, du premier caractère qui est erroné. Donc on va pouvoir très facilement euh, bah, faire tourner comme ça, euh, essayer toutes les, les combinaisons et on va très rapidement être capable de déterminer la clé. Donc là, ce code-là est vulnérable à une timing attack, donc à un canal auxiliaire par, euh, par vitesse d'exécution du code. Donc on a d'autres types de canaux auxiliaires. Par exemple, sur les objets connectés, on va retrouver souvent euh, la consommation énergétique. Donc ça, une attaque qui date depuis 10 ans maintenant, sur AES, où on va pouvoir faire une attaque sessionnelle sur la consommation légèretique par DPA, donc c'est Differential Power Analysis. Voilà. Alors, autre type d'attaque de, de, par canal auxiliaire que, que l'on connaît maintenant, euh, c'est Spectre et Meldone, donc là qui utilise finalement des, euh, donc des un canal auxiliaire qui est le temps d'accès à la mémoire, à la ton, le temps d'accès au cache, pour pouvoir faire fuiter de l'information. Donc maintenant, euh, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation dans l'internet des objets Améliorer la sécurité. Donc euh, bah voilà, on va pouvoir mettre en place, il faut penser la sécurité euh, de bout en bout, dans toutes les phases de conception de l'objet connecté. Il va falloir... Euh, la penser dans tout le workflow avec du DevOps, euh, pouvoir prévoir des mises à jour de sécurité rapidement, Pouvoir patcher rapidement, prévoir tout ça, couvrir les risques principaux, euh, voilà, ne, pas, pas, ne pas mettre les clés de chiffrement dans, dans l'objet connecté, euh, mettre en place des mécanismes d'authentification, bien penser à ne pas laisser euh, sa peluche euh, accessible à tout le monde, euh, utiliser de la, des librairies de, de crypto, pas recoder la roue, pas réinventer la roue, euh, essayer de limiter l'accès physique à l'objet aussi, voilà. Alors, pour améliorer la situation, on a différentes solutions, des live crypto, euh, on a aussi des, des méthodes qui sont robustes aux attaques side-channel, des algos robustes aux attaques side-channel. On a aussi des projets de recherche auxquels on participe avec Ayrton, euh, qui ont pour but de concevoir euh, des mécanismes de chiffrement robustes et des protocoles de chiffrement robustes. On va pouvoir mettre des Secure Lemon, donc je vais y passer rapidement, Là-dessus, euh, un Secure Element, c'est finalement un objet, c'est une puce, un composant qui va, co qui va implémenter de façon sûre tous les mécanismes de chiffrement et qui va peut vous, pouvoir, lui, venir stocker des clés de chiffrement de façon sûre qui ne vont pas pouvoir fuiter. Voilà. Donc, pour conclure, euh, eh bien, la situation, euh, elle, elle ne peut qu'empirer. Euh, les objets connectés il euh, y en a énormément dans la nature et pour eux sont... c'est souvent trop tard euh, c'est souvent trop tard bah, parce qu'on metter... ne peut pas les mettre à jour donc euh... c'est à nous maintenant de concevoir la nouvelle génération d'objets connectés qui, est... qui va être sûre qui va être euh... implémentée de façon correcte pour améliorer la situation et pour ça il faut qu'on en ait tous conscience que l'utilisateur est conscient des risques euh... et que les développeurs aient conscience euh... bah, voilà, qu'il faut euh... bien concevoir son objet connecté, bien prendre en compte tous les problèmes de sécurité donc voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin, euh, on est un peu juste en temps. Mais je vous remercie, si vous avez des questions, surtout utilisez le hashtag que j'ai remis là, et je répondais à toutes les questions euh, si vous avez besoin. Et je suis là la journée, donc on peut se voir au pause. Voilà, merci à vous.